randonnée aux sources d'eau chaude de Prony. Les sources de la baie du Prony, lagon sud de la Nouvelle Calédonie, sont hyperalcalines. Des concrétions se forment lors de la décharge de ces eaux dans le lagon. Les eaux à pH 11 sont produites par l'altération du substrat ultra-basique calédonien par la percolation d'eau météorique, serpentinisation phénomène également responsable de la production naturelle d'hydrogène. Au bain des Japonais, la variation annuelle de la température de l'eau est très marquée, de 23 degrés à 32 degrés. Plusieurs bactéries alcalophiles ont été isolées, dont la première bactérie alcalophile associée au fluide alcalin de prony, l'Alcalifilus hydrothermalis. Non mm -hmm.